Bonjour et bienvenue sur ma chaîne Chaos Bulls. ici on parle jeux vidéo, gaming, ordinateur, config, setup, PC, voilà, tout un univers. Donc euh, je voulais vous faire cette petite vidéo concernant un jeu que j'apprécie particulièrement qui s'appelle Conqueror's Blade et euh, qui est un PvE, PvP, un très bon euh, jeu médiéval dans lequel on incarne un héros. Et pour cela, je voulais vous montrer un petit peu à quoi ça ressemble. Alors on va passer sur mon PC, à tout de suite. Voilà, nous revoilà sur le PC. Donc dans un premier temps, évidemment, vous pouvez aller sur euh, l'onglet Steam, euh, Conqueror's Blade, c'est le nom de, de ce fabuleux jeu. Alors moi, évidemment, euh, il est déjà téléchargé, donc une fois que vous avez créé votre compte, eh bien, euh, vous, vous le téléchargez, une fois que vous l'avez téléchargé, vous pouvez le lancer, donc c'est un jeu épique avec du PVP, du PVE, il y a vraiment pour tous ceux qui aiment les jeux d'arcade, vous avez vraiment vraiment vraiment de tout dedans, vous pouvez même faire du farming, de la vente, vraiment beaucoup de choses. Donc voilà il y avait une petite mise à jour, on lance le jeu et on va regarder tout de suite à quoi ça ressemble, voilà. C'est parti Donc c'est un jeu où euh, on incarne un héros, donc on doit choisir euh, une classe d'armes. Il euh, y a plusieurs classes, hein, vous pouvez jouer euh, votre héros euh, en mode archer, euh, bike, euh, bouclier, euh, épée longue, hache d'armes. Il y a beaucoup beaucoup d'armes de, de, médiévales différentes. Et euh, donc vous avez de la gestion d'unités dans ce jeu. Comme vous pouvez le voir à l'écran, c'est un jeu aussi My Games. Voilà, donc il nous parle de la config, physique, NVIDIA, Intel Core. Donc moi je suis sur le serveur Crystal c EU1, quand vous allez créer un personnage ou changer de personnage, on va vous demander le, le serveur. Donc moi j'ai choisi EU1, donc si vous voulez jouer avec moi, il faut être sur le même serveur. Donc choisissez Crystal Sea EU1. Donc on fait la connexion, il va rentrer évidemment dans le jeu. Au niveau graphique, c'est super beau. Donc voici mon, mon personnage, donc vous avez la liste ici de, de mes persos. Quand vous démarrez, vous avez un petit didacticiel, donc vous n'avez pas encore trop d'options euh, débloquées, mais au fur et à mesure que de votre progression, en fait, vous allez avoir beaucoup plus de choses euh, qui vont apparaître à l'écran. Voilà. Donc là, il va évidemment me faire euh, spawn là où je suis, dans la ville où je suis. Donc actuellement, je suis à Pila, comme vous pouvez le voir, et euh... Vous avez plusieurs menus, donc là ce sont les quêtes, hein, l'officier d'instruction, peu importe la ville où vous arrivez, euh, il faut accepter un, un ensemble de quêtes. Voilà, vous avez un inventaire placé en I, euh, qui vous permet de choisir vos armes, celles que vous avez craftées. Euh, donc pour crafter des armes, c'est pas compliqué, il y a un forgeron, vous allez voir le forgeron, vous craftez en fonction de votre armure. Le personnage, le voici, donc vous voyez, vous faites P, personnage. Donc, ici vous avez le, le, le level, l'ID euh, et euh, la composition de mon armure. Donc, ça c'est mon, mon arme euh, qui s'appelle le Perse Étoile, c'est une pike. Euh, mon armure violette et bleue, voilà. Le choix euh, de vos montures, les techniques utilisées en fait pour, euh, comme vous voyez, lors des, des duels et, et des batailles donc ça c'est mon ulti, vous voyez vous pouvez choisir en fonction de votre classe d'armes, différents ultis et différents modes de jeu ça c'est la carrière, ok, on revient sur l'interface, donc on a fait notre P, on va faire notre U, vous voyez donc là il y a tout un tas d'unités il y a l'arbre des unités, donc vous pouvez, ça c'est ma caserne, donc c'est l'endroit où mes unités sont, sont débloquées Configuration, c'est pour vous faire en fait des, des configurations prédéfinies en fonction de, des classes, enfin des, des différentes unités que vous voulez jouer. Donc pour ma part, voyez, on peut choisir un petit peu, voilà, j'ai un petit peu toute unité donc on peut choisir un petit peu ce qu'on veut. On, on va passer, l'arbre des unités, donc quand vous démarrez le jeu, évidemment vous commencez en bas de l'arbre des unités et vous essayez d'aller chercher les unités qui sont au bout de l'arbre des unités. Donc évidemment... Euh, en fonction de votre gameplay, euh, voilà, il y a plusieurs euh, unités qui sont intéressantes. Vous voyez là, vous avez les archers, euh, tous, les, tous les archers différents, vous avez la cavalerie, vous avez encore euh, les lanciers, les prévolanciers, les hommes d'armes, et vous avez ici les fantassins, donc il y a différentes aires voilà, qui correspondent au level, donc l'air euh, d'Arom, évidemment c'est le gold qui est là etc. Ici vous avez un choix toutes les semaines où on vous offre des unités à, à tester et euh, ça c'est pour le farming c'est les différentes technologies pour rentabiliser le, le, le farming. Donc là on n'est pas dans un monde ouvert mais on est sur le sur une carte hein, directement L, donc c'est les quêtes hein, les quêtes en cours, vous voyez, il y a pas mal de quêtes à effectuer, donc euh, participer à deux batailles, etc. Le cas c'est pour l'ajout euh, en fait, hein, des, des joueurs, hein, des, des amis, puisque vous pouvez jouer, euh, comme vous voyez, moi j'ai pas mal d'amis dans ma liste, hein, je joue euh, avec une team, une maison, on appelle ça, donc là c'est justement ma maison, les gens qui sont connectés actuellement dans ma maison, les différentes quêtes à faire de maison, les rangs euh, obtenus en fonction des quêtes, moi je suis là, ça, ce sont les alliances, hein, avec qui nous sommes euh, alliés, et la, la partie euh, diplomatie, voilà. C'est vraiment très très très très complet. Je vous passe un petit peu ça, parce que quand on est joueur débutant, on s'en occupe pas trop. Euh, donc on va passer en fait après sur le F5, qui vous donne un petit aperçu. Donc là, vous, avez, euh, vous pouvez acheter un pass de bataille qui vous donne euh, plusieurs euh, avantages. De l'artillerie, euh, des patrons, voilà, pour... Euh, pour euh, un petit peu, euh, aller un peu plus vite dans le jeu. Vous avez les, les défis hebdomadaires. Donc là je suis à 3 sur 6. Il faut que je participe et que je tue euh, apparemment de la cavalerie. Vous avez les défis saisonniers. Donc ici vous avez plusieurs saisons. Comme vous voyez actuellement nous sommes à la saison 13. C'est sur cette euh, ces unités qu'on va chercher. Donc on a des défis à faire pour aller obtenir euh, les unités euh, euh, de saison. Le mode... Euh, Campagne pour savoir où on en est au niveau de, des guerres territoriales, les runes donc évidemment on peut équiper notre, notre équipement de, de runes qui nous permettent d'être plus performants et la boutique de saison dans laquelle on peut acheter en fait des skins différents assez régulièrement ou des patrons d'armure, des traités, et de la poudre d'argent. Ensuite vous avez l'onglet J donc comme jouer qui vous permet d'accéder aux différents types euh, de bataille, les événements donc il y a l'anglais JCJ euh, donc c'est un siège vous avez de la bataille rangée vous avez euh, les raids de bandits de l'entraînement avec de l'IA des expéditions voilà, sont en fait les parties avec des avec des bots vous avez les événements qui sont en cours des guerres un peu spéciales, la guerre des courges etc le roulette de combat les guerres territoriales de... qui sont en cours. Enfin voilà, ça c'est la partie événements. Les batailles classées. Et un petit didacticiel. Donc ça c'est pour choisir vraiment votre style de game. Ensuite, vous avez l'onglet C. Donc le C, on retourne directement ici. Dans lequel on peut acheter donc du, du, des passes de bataille, du premium, etc. Hein, c'est une sorte d'hôtel des ventes. Vous avez le V. Donc qui permet aussi d'aller acheter l'équipement que les gens farment et éventuellement euh, revendent. Hein, euh, voilà. Vous avez le haut. Avec des récompenses pour les, les jours de connexion. Vous voyez, comme là, à l'instant. Les quêtes hebdomadaires. Donc on peut les payer ou les faire, hein, comme on veut. Vous avez le Y qui est la messagerie. Dans lequel des fois bah, on obtient des, des récompenses. Voilà, bon, je vide. Vous avez le G. Pour euh, les apparats avec des coffres d'apparat pour changer un petit peu les skins en fait des des héros vous gagnez pendant les games des, des petits signacles là et qui vous qui vous permettent de euh, d'ouvrir des coffres pour gagner les apparats. et vous avez le x voilà, qui vous permettent en fait de euh, de paix vos unités en leur mettant des doctrines dessus. Donc par exemple, là sur le courroux de, de l'archer, vous, vous avez des dans votre euh, caserne des archers, vous souhaitez des doctrines de tireurs, et eh bien vous allez explorer et il vous donne en fait des, des doctrines que vous pouvez appliquer sur vos troupes. Voilà, alors en quelques mots, comment ça se passe pour, euh, pour Conqueror C'est relativement simple, hein c'est assez complet. Maintenant, euh, si vous souhaitez... Euh, si vous souhaitez continuer le, le jeu ou même apprendre à redécouvrir le jeu, n'hésitez pas à, à venir me, me contacter donc sur, le, sur mon Discord hein, ou, ou sur mon Twitch, peu importe. Hein, vous pouvez suivre des games. Hein, si vous voulez voir à quoi ressemblent euh, bah les games sur mon Twitch, En fait, il y a déjà des vidéos que j'ai effectuées qui sont euh, pré préenregistrées, que vous pouvez rejoindre et ça vous donnera une idée en fait, du jeu. Donc là, je lance une bataille pour vous donner un petit peu le... Comment ça se, ça, se, ça, se, ça se fait donc on fait un petit j voilà on a un timer ici là qui s'est mis en route et on sait que euh, environ la bataille va commencer euh, dans une minute 31 donc je vais vous faire part en fait euh, de la vidéo de, de bataille parce que euh, évidemment on, si vous souhaitez en voir plus il suffit de me rejoindre sur twitch donc au même nom chaos bulls et ça vous permettra de voir un petit peu plus de gameplay voilà pour ce jeu Conqueror, j'adore ce jeu, c'est un très beau jeu, il est bien fait en tant que graphique qu'au qu niveau de la technique, il n'y a pas trop de, de bugs, c'est un jeu qui a été mis en route il y a deux ans à peu près maintenant, deux ans ou deux ans et demi, il est gratuit, il faut le savoir, hein. c'est un, un jeu gratuit, donc n'hésitez pas à le télécharger et à revenir euh, dès que vous pouvez euh, vers moi, voilà. Je vous remercie euh, d'avoir suivi... Euh, cette petite vidéo, si vous l'aimez, n'hésitez pas à la liker et la partager. Et rejoignez-moi en game. Ciao